Hey guys, welcome, bienvenue sur... FRESH, Fresh. Ouais. Yeah. Nouvelle émission encore aujourd'hui où on aborde un nouveau thème. On parle d'un nouveau sujet les a priori, les a, les a priori mm. sur les mm. chrétiens. Oh là oh là, la là là Oh Ouais, cette émission là on la prépare depuis, bon on la prépare depuis plus longtemps, mais on avait depuis très longtemps l'envie de la faire mmh. L'envie de la faire, mmh. oh là là je parle pas très bien français début d'émission. émissions euh, Voilà on a <rire> peut-être sur les chrétiens justement euh, Non non non, aujourd'hui on va parler des a priori sur les chrétiens C'est à dire que mmh. beaucoup de personnes pensent des choses sur les chrétiens, Ouais, mmh. devenir chrétien, si je veux pas devenir chrétien parce que je devrais faire ça yes. Je devrais faire ça, mmh. je devrais pas faire ça, mmh. je devrais être ça, ça, ça Et les gens pensent un bon nombre de choses, et c'est un bon nombre de mensonges des fois mmh. mmh. aujourd'hui on va régler ça tout simplement yeah. Vraiment, est... Alors aujourd'hui sur le plateau j'ai avant de présenter l'équipe les... des bandes de faux, chroniqueurs oh, oh. on a on a, public, euh, oh voilà. on a un public on a un public on a, les... on a, public, on a, on a plein de gens dans le public on a on a voilà voilà il y a quelqu'un qui a un chapeau dans le public <rire> voilà, vous ne le voyez pas c'est peut-être mieux comme ça et nous avons ici sur, euh, sur, euh, sur, euh, bah, sur le plateau on a les chroniqueurs oh on a les... Oh qui commence par qui Waouh On a mis la caméra sur eux Allez, qui veut commencer Qui veut commencer, qui veut commencer euh, qui, qui, qui, Non, vous Allez, Allez, Allez, on a Willy Bishop. On oh a William, on oh a Willy BAD, oh Comment ça, William Ça va, ça va très très bien. Ça va très très bien. Mm. Ok, on a à sa droite, on a Nini. On a oh, Nini. là. A... <rire> Irina la coupable, comment ça va Nirina Ça <rire> l'appelle peut tête des victimes mais on est pas bon de victimiser. Hein. On a l'irina, on a Dirina. Marc c'est la pire ici, on a Dirina, on a des Irina. C'est la plus taillante. On a l'Irina. à gauche on a, a Arcène. Mais... Comment ça va Marcène Ça va, ça va. Ça va Et on a. Oh ah. on va tous je dis oui maintenant ma famille m'appelle la star Et puis j'ai pas On fait bonjour à toute la famille de Tonia On enfin, fait un bonjour à toute la famille de Tonia On a Toto de Frèche <rire> <rire> On a Tonya, on a Tonya, on a Tonya, et on a moi-même. Et aujourd'hui, on parle donc des a priori sur les chrétiens. Oui. Alors, sur le plateau-là, sur la table, vous voyez, bon, il y a des verres, Glorieux, c'est pour nous hydrater. Yes. Vous voyez déjà qu'ici, il, il y a des affiches fresh wow. à investi. Oh. Oh. Fresh à, je passe directement à la deuxième affiche, tiens, directement. Oh. Oh. Fresh à investi. Vous voyez qu'il y a du pop-corn, parce qu'on va jouer avec ça, non pas avec la nourriture, mais bon, on va faire des petits jeux. Yes. Et vous voyez qu'ici, il y a des petites cartes. Oh. On a acheté oh. un petit oh. jeu. Oh. Et à la fois, on va bien, bien rigoler, parce qu'on oh. va vous montrer yeah. que très Yes. C'est aussi cool yes. aussi cool et qu'il n'y a rien de mieux qu'être chrétien yes. Il n'y a aucune vie meilleure que la vie chrétienne tout simplement yes. yes. Au travers de cette émission, vous allez comprendre cela. On va tuer tous les appris. Yeah. On oh, yeah. yeah. oh, yeah. yeah. les personnes qui croient qu'être chrétien c'est chiant. <rire> qui croient qu'être chrétien, oh là là. Qui croient qu'être chrétien, c'est mauvais, ok On va leur envoyer. Tout ça, il faudra leur renvoyer. Yes. Parce qu'aujourd'hui, on va vous montrer qu'être chrétien, c'est véritablement oh. amazing. amazing. amazing. On peut yes. vivre une vie véritablement épanouie oh, avec yes. Dieu. en yes. yes. vivant une vie épanouie, bah. Oh. Bah voilà quoi hein. <rire> voilà. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous poser cette question-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette question les a priori sur les l'écriture Et on va beaucoup rigoler parce que vous allez voir à la fin. Wow. On va moitié à rigoler, parce que le jeu, là, je sens qu'on va bien rigoler. <rire> Selon vous, guys, c'est quoi les a priori un peu Moi, je pense... Euh, Et qu'est-ce que moi ça moi vous évoque, ce thème-là Ce thème-là, en fait, ça m'évoque vraiment beaucoup de choses que... Euh que beaucoup de personnes ont vis-à-vis du fait d'être chrétien et de ce que tout simplement ce qui a été installé vis-à-vis du temps, etc. Et on a vraiment ce modèle-là de l'église stricte. L'église qui est... Salut. Je pense que ça peu rentré dans les mentalités de tous les jours. Et du coup, quand maintenant, tu dis que tu es chrétien, que tu as tout simplement changé... Que tu es chrétien en pratiquant. C'est ça. et du coup, on croit que tu es... Voilà, illuminé. Illuminé. illuminé. Bah, D'accord, on a voulu vraiment faire cette émission parce euh. qu'on sait que c'est vraiment un truc ça que, que, que, que non, qui est terrible, les mm. gens des yes, trucs, non, des, non, des, non. des trucs vraiment terribles. Je sais pas si on va en parler, mais je sais pas si on nous a déjà dit ah t'as le droit de faire ça toi en tant que chrétien. Qui ça mm. déjà arrivé en tant que J'ai regardé un film et on m'a dit t'as le droit de le regarder Bah. Oui Oui, totalement. Totalement toi. Ça m'est déjà arrivé genre, euh, bah, par exemple, là, je suis à la conchine, ouais. je mange, et on me dit euh, « Ah, t'as le droit de manger ça ?» C'était quoi Mais... euh, Je sais plus, c'était de la viande, du porc. Ah, ah du oui, porc. parce qu'il y, y a une doctrine, c'est ce qui vrai. paraît, à l'Écriture, oh oui, pour manger ah. du porc. Ah. Et ils disent « Non, parce que dans l'ancien Testament, <rire> il y a marqué ouais. que... <rire> » bon. on va pas revenir dessus, on fera une émission sur le porc, ok, fresh <rire> C'était <rire> <rire> dans le cochon, manger du porc, ok <rire> C'était la loi, voilà, <rire> Jésus est venu accomplir la loi, c'est bon, on va manger du porc. On vous a, toi t'as déjà dit un truc Moi c'était plus sur mes fossiles, et mon maquillage Comme ah quand ouais. t'es chrétienne tu te maquilles comme ça Bah oui enfin euh, je peux me faire ah oui, belle oui, tu, peux, tu peux juste mmh. voilà aimer avoir des longs poils devant les yeux <rire> <rire> <rire> oh là Mais en t'as déjà dit <rire> un truc On m'a déjà dit un truc qu'on m'a déjà dit C'était quoi Tu peux faire des blagues ah ouais. Comment alors qu'être chrétien? Bah alors là ouais, vous, vous, allez vous, vous, vous allez voir qu'on perd du temps Vous allez voir. Bon dans un premier temps c'est quoi être chrétien? Parce que les gens zappent sur le fait d'être chrétien. C'est quoi être chrétien? On va revenir à la Genèse. Yes. De, de, de, de pas la Genèse dans la Bible, mais la Genèse d'être chrétien. C'est quoi? Euh, pour moi personnellement chrétien, c'est avoir accepté Dieu dans sa vie et c'est marcher ah, constamment ah, en sa présence et tout. Voilà. Avoir une relation relations avec lui. Et, voilà euh, donc. Tout voilà. Tout résumé. Donc être chrétien, ça va accepter Jésus. Amen. C'est marcher dans la proue de Dieu c'est être enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, oui. c'est ça. Euh, vous savez, être chrétien, on va redéfinir ça. Euh, beaucoup de personnes disent, je suis chrétien non pratiquant, ça n'existe oh pas. Ah. Ça, ça n'existe pas. C'est comme si tu dis, bah, je suis footballeur, ça, mais j'aime pas le foot, ça ah. n'existe pas. Ah. Je suis footballeur, mais je joue jamais au foot, je ah. joue ah. que le tennis. Ça n'existe pas, en fait. <rire> Être chrétien non pratiquant, c'est un mensonge, mmh. ça n'existe pas. Un autre mensonge, parce qu'il faut dire les a priori aussi. Mmh. Les a priori, c'est chrétien euh, non pratiquant, ça n'existe <rire> pas. <rire> euh, être chrétien de naissance, ça n'existe yeah. pas. On ne n'est pas chrétien. On le devient rien Beaucoup de gens disent oui je suis né dans une famille chrétienne, donc je suis chrétien. Euh, non, ah, non, ben, non. Des fois je m'amuse, enfin je m'amuse, enfin non c'est pas marrant, mais je demande des fois aux personnes oui quand est-ce que tu as accepté Jésus La personne dit. Bon bah moi, depuis, depuis bébé, hein, j'ai accepté ça n'existe pas, si tu l'as depuis bébé, si tu l'as pas encore accepté, ouais, ça. Être chrétien, c'est je prends une décision, yes. un jour yes. dans ma vie, à un instant T, je dis j'accepte Jésus-Christ comme yes. Seigneur et yes. Sauveur, je nais de nouveau, je deviens enfant de Dieu, yes. j'appartiens à la grande famille de yes. Dieu, yes. Euh, mon nom est inscrit dans le livre de vie, yes. j'ai une relation yes. avec Dieu, c'est yes. ça être chrétien, yes. donc être chrétien c'est accepter Jésus-Christ yes. et naître de nouveau. On ne naît pas chrétien, mais on naît de nouveau en devenant chrétien. Mmh. Voilà. Oui, qu'est-ce que c'est être chrétien Être chrétien, c'est être comme Christ. Mmh. Mmh. Comme Christ. être comme Christ, voilà. aspirer à être comme lui, voilà. mmh. faire les choses qu'il voilà. fait et manifester ce qu'il est. Voilà, mmh. manifester wow. ce qu'il est tout simplement. Voici ce que c'est être chrétien. Mmh. Être chrétien, ce n'est pas seulement je suis allé à l'église quand j'étais petit. Mmh. Être chrétien, ce n'est pas euh, un mmh. jour, un jour, on a mis de l'eau sur ma tête. Être mmh. chrétien, ce n'est pas seulement un jour, j'ai pris un hostie. Être chrétien, c'est bien au-delà ça oui. chrétien c'est un mode de vie oui. Même oui. au-delà du mode de vie c'est d'abord une identité oui. C'est celle d'enfant de Dieu oui. Celle d'enfant de Dieu La Bible le dit oh, à tous ceux qui l'ont reçu en Jean 12 oui. euh, Et tous ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir, en parlant de la parole, de devenir oui. enfant, enfant de, de Dieu, Dieu. Oui. Mais quels sont les noms de la volonté du sang et de la chair da, da, da, da, oh. Les hommes mais de la volonté de l'esprit oui. Vous voyez oui. Donc être chrétien c'est naître de nouveau C'est ah oui. appartenir à Dieu oui. C'est une nouvelle créature. créature Tout, simple. Tout simplement Quelqu'un autre chose à dire Une nouvelle créature moi je trouve dans le sens où en fait tu deviens tout simplement un nouveau type d'homme. Tu deviens un nouveau type d'homme, genre un homme tout simplement comme il n'en existe pas. Et voilà, tu marches par l'esprit, tu marches dans le surnaturel. naturel, tu vis vraiment le spirituel, tu as une relation avec Dieu, tout ça, tout ça. C'est ça, tu as une relation avec Dieu, tu tu manifestes Dieu, tu pries Dieu, tu pries... C'est ça. C'est trop lourd Son christianisme, il est vraiment... C'est vraiment, il est, il est, est vraiment un christianisme des de, de, de USA. Je rigole, mais il est vraiment... Tu es là, tu tu pries, tu es... Tu as petit movie, quoi. Eh. Tu regardes un petit film, une petite série, et eh. eh, tu pries. Voilà. Je rigole. Donc, être chrétien, c'est ça, les C'est cool, non Ouais, ouais. Vas-y, du nom un peu. Bah ouais, c'est lourd. J'sais pas, c'est lourd C'est lourd d'être chrétien, non Ouais, bah ouais, on, dé... on développera ça après. C'est mais... ouais. vraiment lourd, c'est vraiment lourd. Parce que euh, souvent, on croit que être chrétien, c'est souvent appelé à ne plus aimer les gens. C'est ouais, ouais, appelé ouais, à plus les aimer. À ah, plus les aimer, exactement. Ouais, les des fois, on a l'impression ouais. que le, euh, être chrétien, a priori, c'est voilà s'éloigner des gens. Alors qu'au ouais. contraire, c'est prendre du recul pour vous ramener avec moi plus tard. C'est ouais. ça, en fait, être chrétien. Bon. Maintenant voici ce que c'est être chrétien. Donc, être chrétien, on récapitule, on ne naît pas chrétien. Yes. Mmh. Ça n'existe pas. Yes. Qu'est-ce qu'il y a Non mais... Fallait le dire en fait. <rire> Pourquoi tu pensais qu'il était chrétien Non mais il y a plein de gens qui se disent être euh, chrétien dès ah, la oui. naissance et tout. Non, non mais il non, fallait... Non non non. non, non, non. Maintenant si vous croyez cela, ce qu'il faut faire simplement, si vous voulez vraiment devenir chrétien, devenir enfant de Dieu, mmh. c'est faire cette simple prière, Seigneur Jésus, je te reconnais comme Seigneur Amen, et Sauveur, je marche Amen. avec toi, yes, je nais de nouveau, je deviens enfant Amen. de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen Amen. Voilà, donc si on, la prochaine fois qu'on te demandera plus quand tu es chrétien, tu dis pas Oh, moi là, bah, quand j'avais trois ans, euh... On on... Non, non, non, non, non, non. c'est pas ça être chrétien, c'est pas ça devenir chrétien. Amen, Amen. C'est pas ça devenir chrétien. Devenir chrétien, c'est mieux au-delà de ça. Maintenant, quels sont les a priori... Alors, oh, je change de fiche. <fix> <fix> <fix> <fix> <fix> <fix> <fix> oh là, là Quels sont les a priori sur le fait d'être chrétien bah, qu'on est dans notre monde comme il l'a dit tout à l'heure mm. on est un peu dans notre monde on est à part on n'est pas trop mm. avec les autres yes. euh, qu'on est que c'est lourd c'est très religieux etc mm. enfin que c'est très euh... enfin c'est vraiment catégorisé quoi c'est oh, une image oui. qui est vraiment erronée mm. dans le sens où oui voilà on est entre nous les chrétiens ils sont avec des chrétiens mm. etc etc alors que bah pas du tout en fait est en mode, comme si on était dans une... dans une matrix <rire> Dans un autre monde Dans C'est oui, voilà. pareil ça. du monde dans lequel oui. les autres vivent, ouais, mais ça. du coup bah... Ça, ça crée un écart et une, un mur comme ça, ouais. alors qu'on va non Moi ça m'est déjà arrivé de voir... Euh, de voir en mode les gens me euh, catégoriser, en mode... Euh, bah... <rire> <rire> dans dans, dans, dans le genre dans les arts, bah On me catégorise en tant que frère en Christ. Mmh. En mmh. Major, on a un genre allez... Oh mon <rire> <rire> oh, <rire> <rire> oh, Il oh, quel âge Vous avez vu comment elle est venue à vie au studio Il avait un <rire> gilet de... <rire> Un gilet de papa, mais <rire> le gilet que j'ai envie de parler à voilà, la chasse. Ouais, les gilets polaires, un peu mais... Que les manches comme ça, mais un papa, <rire> il aurait eu un fusil, j'aurais vu qu'il avait eu chassé le gilet. Un papa, ce type, regardez, ouais, même ça coupe. Un papa, -pa, ce type. Bon, hein, toi, même moi j'ai des a priori sur toi, par Qui a d'autres a priori Les autres a priori, on croit toujours que. Enfin, les gens, personne. Enfin, les personnes, pardon. Ouais. Disent tout le temps que. Ah oh, mais vous faites trop les excellents, vous faites euh... trop les saints les, les C'est souvent quelque chose qui revient souvent. Ouais. Moi on me dit souvent que je le crois supérieur aux autres Enfin du coup ouais. euh, on me dit souvent bah, mm. tu te crois supérieur ou quoi parce que tu t'as en toi enfin, Des fois c'est... Euh, c'est en fait. Sorry Je <rire> rigole Non, en fait tout simplement euh, En fait des fois les gens pensent que On se prend comme on se croit comme supérieur parce que voilà on est chrétien parce qu'on a parce que le seigneur marche avec nous mmh. non non non alors que nous ce qu'on doit faire tout simplement nous ce qu'on veut c'est partager cela yeah. le but c'est pas tu as reçu jésus, ah, moi, yeah. jésus. non ouais. non le but c'est le partager quoi ouais. d'autre comme a priori vas-y dis-toi un peu euh, tout ce qu'on dit alors. on doit changer de personnalité de façon, oh, oh ça c'est très bien c'est qu en fait aime. quand on devient chrétien on doit changer de personnalité bah, voilà. si on a une personnalité on va dire assez forte un caractère assez euh, sans... enfin voilà, assez ouais. nové, voilà on doit devenir calme forcément ouais. un chrétien c'est forcément calme non. Non. Arrête non. de faire ça à vos froid à la compétition Vous savez comment elle fait? Arrête! Ah, pour vous dire, ouais, de... Regardez comment ils sont méchants avec elle! Arrête! Tu fais le David là! arrête sais ce qui à David? On ne le voit plus trop! Coucou David, David! L'agapé! L'agapé! L'agapé! L'agapé! L'agapé! Donc, on doit changer de personnalité. Ouais, oui. voilà ça, on doit être très calme, très... Euh... C'est vrai que moi, quand je suis arrivé à l'église, tout ça, on m'a dit, euh, dit vraiment de, de, de devenir un robot. Et de changer vraiment totalement de personnalité <rire> d'arrête je rigole, je rigole Au contraire le but maintenant c'est de vous exprimer C'est que votre personnalité puisse maintenant Bien sûr qu'elle soit cadrée T'étais quelqu'un de très nerveux, c'est ma personnalité, je reste nerveux Non, en fait le but c'est pas de changer ta personnalité Le but c'est juste de, de te faire devenir le meilleur toi C'est ça, de la rendre parfaite en fait De la rendre parfaite Parce que Dieu nous a tous créé avec une personnalité Chacun propre est Elle est je propre à que pour que nous puissions aller au maximum de cette personnalité là Mais, mais dans, mais dans, dans, m est m est dans le bon sens Dans le bon sens Toi c'est quoi ta personnalité tu dirais Moi je suis très on va dire sanguin mais plutôt, c'est-à-dire que je vais être vif pour faire les choses, vraiment être motivé, tout ça. Et en même temps aussi, je suis très observateur. Je vais bien observer... Enfin, observateur... Je vois sa tête comme ça, juste là. Je Rires Rires Je vois sa tête... Qu'est-ce que <rire> Vous pouvez observer les choses Non c'est bon, c'est bon C'est bon, quand je vais te poser quoi autre question Moi j'aimerais bien dire qu'avant, j'étais une fille un peu assez refermée D'accord, mais c'est quoi ta personnalité du coup <rire> Bah en fait J'aime euh... bien observer <rire> Bah en fait, oui, ma personnalité, je suis plus à comment dire, je suis, je suis réservée Réservée Ouais. Et bah maintenant bah, ah j'apprends à m'ouvrir à des personnes, enfin depuis que je suis chrétienne maintenant, bah mm. je m'ouvre à des personnes, j'arrive mm. à parler un peu à tout le monde alors qu'avant j'étais plus renfermée sur mon coin Donc mm. au final même maintenant ça t'a bah oui. permis même de, de, de mieux exprimer ta personnalité ouais. en fait Effectivement Oh là là, tu parles mal français, tu casses un français, <rire> tu C'est <casses. rire> pas toujours aujourd'hui <rire> Ok d'accord, bah super, donc ta personnalité, ok donc ça s'est même amélioré au final ouais. Toi c'est quoi un peu ton caractère, ta personnalité Bah moi je suis Je vas-y <rire> bien. Moi, je, euh, ah oui bah d'ailleurs attendez bah oui attendez excuse moi parce que je vois mais vous savez pourquoi j'ai mis une casquette ah. casser les aphories oh Ah oui pour vous montrer qu'on peut être chrétien parler de la parole de Dieu et avoir une casquette oui ça. Bon. Mmh. voilà bien sûr vas-y bah moi je suis quelqu'un d'assez euh, extraverti de base je suis quelqu'un d'assez d'assez extraverti <rire> je... c'est bizarre oui mais... <rire> <'est> extraverti toi <rire> ouais ah, ok <rire> Vous savez comment je l'ai connu la première fois La première fois, je m'en souviens, on m'avait parlé de toi. On m'a dit Ouais, il y a un type là, il s'appelle Arsène, il danse trop bien. C'est ça l'image que j'avais toi C'est <rire> juste ça l'image que j'avais Mais non, mais t'es extraverti. Vous trop trouvez extraverti suis... non. non, pas du tout. Ah ouais Non, ouais. t'es normal Ouais, oh, bah en bah, ouais. mode je suis normal. En oh, mode ouais. arrête ah, ça A priori, sur les créatures, c'est vient en priori. Bah, je suis quelqu'un d'assez drôle. Je regarde, c'est drôle, bah au niveau de ma personnalité, je suis, que je ça je euh, se sent bien, je suis y a motivé Irina, ça va je suis motivé, c'est comme ça un jour, je crois que c'est Donna qui était là aux émissions, elle disait, elle disait, ah oui, euh, moi je suis très très dynamique, euh, <rire> <rire> oh, vas-y, <-y, rire> vas vas-y, tout calme, vas-y euh, <rire> ah, non c'est là qu'on avait rigolé un genre, genre, bref, vas-y, vas-y, excuse-moi, excuse-moi excuse <rire> Oh, okay. okay. en tout cas. Okay. Toi, euh, moi, j'étais un peu le genre de fille qui avait son groupe d'amis et pas plus, ah. genre un peu antisociable, tu vois, genre, voilà. Et du Gros. coup, j'étais pas, enfin voilà, j'étais ouvert ça. à parler aux autres, mais oui. mais pas trop. Et maintenant. Voilà. Donc ta voilà, personnalité, ça m'a amélioré en fait. Ouais, voilà, et en fait, le fait d'être chrétien, ça n'a pas bloqué ta personnalité, ouais. mais ça m'a permis de l'exprimer dans un cadre. Ouais, en fait. Dans un cadre, le cadre de l'amour, en fait. Yeah. Ouais, le cadre. Parce qu'en fait, à l'époque, notre personnalité était exprimée dans un cadre qui était celui du monde. Yeah. Mettons le cadre, euh, j'ai envie d'être nerveux, il y a quoi yeah. C'est yeah. ça. Yeah. Alors qu'aujourd'hui, notre personnalité elle est exprimée, mais elle est dans mm -hmm. un cadre, et c'est le cadre yeah. de l'amour. Donc c'est pas un mauvais cadre. On n'est pas emprisonné, on n'est pas bloqué. Yeah. Et il y a un autre a priori aussi qui a sur les chrétiens. Vous avez vu d'un coup là, j'ai recentré la discussion. Il y a un autre a priori, c'est qu'en fait. C'est embêtant, on peut rien faire mmh. Voilà, je veux dire, on pouvait pas aller en boîte On pouvait mmh. pas aller en soirée, mmh. on pouvait pas fumer, boire On pouvait pas... <rire> Qu'est-ce que vous aimeriez dire à cela pas... Comment on casse cette appellerie bah, Mais je... cassons-le, oui. Bah, moi, j'aimerais dire que je m'amuse en tant que chrétienne. Exactement, ouais, mais... on s'amuse mais d'une autre manière Bien et qui sûr, est bon, meilleure que ça, la manière. Et quelqu'un dira, oh là là, mais comment vous savez Vous savez, bon, je pense que vous aussi, mais je prends mm. mon témoignage. Mm. Euh, moi, je suis, je suis né de nouveau, j'ai accepté le Seigneur, j'avais 17 ans. Mm. Et pendant euh, bah, les 17 ans, et surtout les deux dernières années, j'étais un bandit. Mm. Quand je vous dis un bandit, j'ai goûté à, à, à, à, à toutes sortes de drogues, j'ai goûté à, à, à l'impudicité vraiment, mm. d'une manière vraiment... ça y, ça y allait quoi J'écoutais okay. vraiment à, à, à l'argent, j'étais addict à ça. Je faisais trafic de faux billets, je, faisais, je vendais de la drogue, je faisais un bon nombre de choses. Euh, dès, mes, dès mes 15 ans, j'allais tous les soirs en soirée, je rentrais très très tard. Pourtant, ce que je vis actuellement, incomparable. Oh, oh, non. Non. Donc en fait, on s'amuse mieux et d'une autre manière. C'est ça, oui. mieux et d'une autre manière. Il euh, y a mieux que les boîtes, oh, oh, il oui. mieux que les musiques oui, il y a mieux que la drogue, la, la oui. la drogue et l'alcool. My God, la différence sur la preuve de Dieu la drogue. Malgré ah. malgré la drogue, ah, en fait, ça vieille. te fait un peu comme oublier, ça te met un mmh. peu, ça te fait planer. Alors que la prise de Dieu te fait réaliser les oh. choses, te fait réaliser les oh. choses importantes, te remplit oh. de paix, d'amour. Je me souviens, quand on se droguait, on en parlait autrefois avec Steven, oh my god, quand on se droguait, ça fait des années, hein, ça fait 7 ça fait sept, sept ans tout ça, mais quand à l'époque on se, on, se, on se droguait ouais. dans le monde, euh, en fait ça te fait un peu comme oublier, ça te met dans un état un peu comme un état second, mmh. c'est un état qui est là pour oublier, Steven mmh. nous disait qu'il se droguait vraiment pour oublier, vous, mmh. vous comprenez mmh. Pour oublier un peu les problèmes, alors que la présence de Dieu, tu entends simplement le te dire Je suis avec toi, yes. fils. je vais t'accompagner. Il n'y a rien de semblable à ça. Jésus va ah, dire yes. Ce que je donne, la paix que je donne, le monde oui, ne yes. peut pas. Arsène c'est pas, il ne donne ne peut pas. C'est à dire il n'a pas le pas pas pas pas pouvoir, pas pouvoir. n'a pas le pouvoir de me communiquer oh. ces choses-là. Yes, ne, ne peut pas. C'est ça ne peut pas. Il y a des choses qu'on expérimente quand Christ frère. Et moi j'aimerais juste dire une chose. Bah quand on regarde nos têtes, est-ce qu'on dirait qu'on est triste Est-ce qu'on dirait qu'on est, qu est, qu est reformé sur nous-mêmes Non, pas mmh. du tout. Pourquoi Parce que. Ah, fait... Mais vu la tête de quelqu'un, tu. Ah bah tu feras bien ok. Ah bah, ouais. euh, euh... Non, mais pourquoi Parce qu'en fait, tout simplement, on vit mieux. Et moi, quand je regardais ma tête avant, des fois je vois des photos, je me dis, mais attends, c'est ça. Ah, c'est que t'étais pas heureux. Oh, <rire> tu faisais semblant. Ah, bon, je fais semblant. Tu sais semblant. Aujourd'hui, je trouve la vraie joie. La vraie ah, paix non. dans les choses qui sont dans le Christ, en fait. Vous, tu trouves la vraie joie, tu te retrouves toi. Mais quand on est dans le monde, on va dans les soirées, dans les boîtes tout ça. En fait, on est là comme ça, en s'ambiance, mais on suit plus un move en fait mmh. Mmh. On Vous avez pas remarqué ça. que... Euh, je sais pas vous si vous allez dans les soirées tout ça Mais tu vois dans les soirées, y a, tu danses sur des musiques Tu retournes deux ans plus tard, on, on met la musique Ah ça c'est Asmin, c'est Ouais, j'aime plus ouais. Alors qu'il y a deux ans là, tu dansais bien sur ouais. ça ouais. Tu yes. dansais bien sur ça, pourquoi Parce qu'en fait, tu suis une mode, tu suis mmh. pas toi T'es pas vraiment ça. toi en fait. ça. Ça. Le monde t'empêche d'être toi, donc mmh. des fois on a l'impression que Non, euh, vous n'êtes vraiment pas vous-même, justement, on est nous-mêmes yeah. yeah. Je vous écoute bah, tout simplement, on est ce que Dieu dit de nous. Voilà, on est, mais est ce vrai. que Dieu dit de nous. Et vraiment, moi, euh, j'ai commencé à éprouver vraiment un bonheur incroyable lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que, il euh, y a un verset de la Bible qui m'inspire beaucoup et que j'utilise beaucoup. C'est tout simplement la joie du Seigneur et ma force. Mmh. Moi, ce qui a été ma force vraiment quand, euh, bah, tout simplement, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est vraiment euh, le bonheur que j'expérimentais mmh. quand je signais, quand, bah, j'allais à l'église. Et vraiment, ça, mmh. c'est vraiment Beaucoup mieux et que... que, ce que tu il, y a, il y a un verset comme ça qui me vient pendant que tu parles. L'apôtre Paul va parler dans Philippiens 3 et il va parler de son passé et de maintenant. Mmh. Et il euh, va dire, mmh. avant j'étais ceci, j'étais un juif, la tribu de mmh. Benjamin, un circoncite, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mmh. Mais il dit, aujourd'hui... Je regarde tout cela comme de la boue aye, aye, à aye, cause aye, de l'excellence de aye. la connaissance de Seigneur Jésus Christ. Il dit même à cause de ce bien suprême. Il dit, oh. vous allez dans Philippiens 3, il dit à cause de ce bien suprême, qu'est l'excellence qu euh, de la connaissance de Seigneur Jésus Christ. Le bien suprême. Guys, il y a des biens, mais il y a un bien suprême. C'est celui de connaître Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. D'avoir une communion avec Dieu, d'être rempli de Dieu, de savoir que son nom est inscrit dans le livre de vie, de savoir que si demain je je rejoins le Seigneur Allez. de savoir que je peux traverser l'ombre de la vallée de la mort. Il est avec moi Allez. et la boîte et Booba et Maïgonda. T'as trop Booba dans cette histoire et oui. Et alors, euh, et, tout quoi ça, et, et tout ça et je ne sais quoi ouais. ne peuvent pas rivaliser. ne mmh. peut pas, pas rivaliser aussi. Pourquoi Parce que souvent, euh, le truc c'est que quand on n'est pas chrétien, ouais. en fait, on, est, on a notre joie des, des choses qui sont à l'extérieur de moi mmh. c'est à dire que ça vient comme ça et alors Tant que là, là c'est de l'intérieur. Ouais. Ah J'ai reçu Dieu en moi, je je le Saint-Esprit ouais. habite en moi, ça, en fait. je suis devenu enfant de oh Dieu, c'est une God. identité Oh frère non, ah, non non non non c'est intérieur Quand on est dans le monde en fait Mais notre frère bonheur... j'ai cru qu'on fasse une émission drôle là vous allez dans les trucs Bon allez, <rire> allons-y hein, suivons l'esprit. En fait, en fait, quand on est dans le monde, mm. notre bonheur dépend de ce qui est extérieur, extérieur. Oh. Mais quand on est en Christ, notre bonheur dépend de ce qui est, est à l'intérieur de nous ah. Et parce qu'en fait le Saint-Esprit vient en nous, il nous transforme, il nous donne yes. cette joie, il manifeste son fruit Il euh, nous donne la paix, le mm. bonheur, l'amour, yeah. la grâce, la oh, bonté, toutes ces choses Et en fait, toutes ces choses en fait, bah tout simplement alors qu'elles viennent de l'intérieur. Amen. Elle, voilà. vous, savez, voilà. vous, savez, vous, savez, vous savez, vous savez, il y en a pour rebondir ce que tu dis, Bounce. Il y a un a, a priori terrible, <rire> euh, Arsène, chez les, chez les, chez les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est qu'en fait, dans le monde pour un mensonge incroyable. Dans le monde, on a l'impression que pour être de plus en plus heureux, il faut aller de plus en plus loin dans le monde. Yes. Mmh. C'est vrai que par exemple, je goûte à une fille, maintenant une deuxième. Enfin, je goûte, mmh. quand Ou je goûte à un garçon, maintenant un deuxième. Mmh. Ou à une drogue, maintenant un deuxième. Mmh. Et en fait, on a l'impression que euh, pour être plus heureux, il faut, il faut monter dans le mmh. monde. Mmh. Et donc, quand on vient leur prêcher Jésus, ils se disent, mais... Jésus là serait même revenir en arrière oui, C'est ce impossible que ça me rende heureux oui, ouais. Parce que ce qui rend heureux c'est le Toujours le pire, mmh. toujours le plus Alors que pour eux serait le moins, serait revenir en arrière Vous captez ce que je veux mmh. dire Les gens disent mais comment est-ce que ton Jésus là peut me rendre heureux Si ça. les boîtes me rendent pas heureux Si la drogue me rend pas ça, heureux C'est ton ça, truc là oui. heureux. Oui. Oui, oui, oui, oui Jésus Christ de qui nous parlons est une personne oui. Il est mort et ressuscité, la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, Amen. il est vivant Amen. on peut sentir sa présence on peut avoir une relation Amen. avec lui il n'est pas resté dans un tombeau, il n'est pas un autre dieu il n'est pas un, un simple prophète yes. ou un je ne sais quoi, il est le fils de Dieu, l'incarnation mm. du Dieu Allélo. vivant Amen. Dieu fait chair, et il est réel mm. il est vivant et tu peux avoir une relation avec lui et j'aimerais dire quelque chose c'est qu'il t'a créé alors il Amen. sait comment te combler, Amen. le seul moyen d'être heureux véritablement c'est en Christ c'est de l'avoir lui c'est oh être en de... Christ mais c'est que Christ soit en toi également mmh. C'est le seul mmh. moyen C'est le seul moyen Et aussi là il y a un a priori qui m'est revenu un petit peu dans la mmh. tête C'est le fait que, en fait quand t'es chrétien tu dois être une victime mmh. Et ça vraiment c'est quelque chose qui revient souvent Pourquoi Parce que Jésus dit oui si on te tend, si on te frappe sur une joue tu tends l'autre etc Et les gens se croient ah, que... il n'a pas dit si on te frappe sur l'épaule hein Je rigole, je rigole, je rigole, je Je rigole, je je rigole du coup souvent les gens euh, prennent ça en fait pour un euh, petit peu détourner le message Et dire ouais. que en fait bah, écoute, tu de dois de être une victime Tu dois mmh. marcher tout le temps, etc., Comment est-ce qu'on casse la bouche de démons C'est juste qu'en fait, on n'a pas à lutter contre la chair. On lutte pas contre la chair, on lutte contre autre chose. Vous les chrétiens, vous êtes des fragiles, vous vous laissez faire. perds ma casquette. On se laisse pas faire du tout. On combat contre celui qui est derrière nos problèmes. On combat contre ceux qui alimentent nos problèmes. Là comme ah frère et soeur, non, non, non, nous on non. peut combattre contre les maladies, ah on peut combattre contre les oppressions, yes on peut combattre la pauvreté, yes on peut combattre tout ça, donc on, on est combat. loin d'être des victimes. Oui, oui, oui. On, on, ça, mais on mène justement le bon combat, c'est un combat, en fait, le combat. Combat. Le combat qui est révélé en fait. Oh Parce que souvent en fait, il y en a qui sont là, ils croient que le combat c'est oh se battre contre le frère, non, non, c'est mm. pas se battre contre le frère, on va paralyser l'esprit qui a le c'est est, est, est, est paralyser celui qui est derrière, et justement, c'est ça que nous on fait, c'est plus des non, victimes, c'est plus des victimes En fait, quand on est chrétien, le combat, en fait, il commence justement, et on mmh, commence en fait à même. se battre contre nous-mêmes yes. C'est oui. vraiment une guerre à l'intérieur, dans nos émotions, tout ça, tout ça mmh. On cherche vraiment, genre, à devenir la meilleure version Donc, de nous En fait, on est loin des victimes, des mmh. bah, oui. on est, bon, est, est, est courageux, on Des coup, courageux Et là, connecté à ça, il y a l'a priori aussi qui dit que, oui, euh, vous voulez toujours montrer, vous voulez toujours faire plus oui. Mais pourquoi Mais en fait, souvent, c'est parce que... Euh, quand tu arrives dans une place et que toi hier tu étais pareil qu'aujourd'hui en fait parce mmh. que tu as la joie tous les jours, ouais. la personne qui était heureuse hier ne voyait pas ça en toi parce, parce que qu parce qu se reconnaissant en voilà, toi quand là, vous étiez pareil. Voilà mais mmh. maintenant aujourd'hui quand elle est là et elle elle est triste et toi elle voit que t'es toujours là avec ta joie elle dit mais c'est bon, qu qu oh. mmh. juste que tu La joie ça. est continue. La joie est, est, est, est, est continue. Elle ne s'arrête La pas. joie est continue. C'est ça. Y a quoi d'autre a priori un peu conditionnel chrétien. Moi, j'ai a priori. En gros, bah, à chaque fois, je partage des cultes sur euh, Snap, Instagram et tout, ils me disent Ah bah c'est pas parce que je partage un culte que tu es chrétienne. Genre, enfin, euh, je sais pas bah, si bah, vous avez vraiment, compris. En fait, les personnes souvent sont un peu. Euh, en fait, vous savez des fois, euh, comment dire ça? Des fois, avoir quelqu'un très très bien habillé, ça te rappelle au combien tu es mal habillé. Oui. Et en fait, c'est exactement ça. Des fois, avoir de quelqu'un oui. quelqu proche de Dieu, ça te rappelle au combien vrai. tu es loin de lui. Et quand bien, vous avez vrai. des personnes comme ça, mm. eh bien, il faut simplement comprendre cela. Mm. Mm. Vous voyez, il faut aller plus loin que ce qu'on voit. Nous aussi, les chrétiens, on doit aussi euh, comprendre cela un peu. Comprendre mm. les non-chrétiens du sens, comprendre que lorsqu'un dit Ah, tu fais trop le saint, c'est qu'en fait, il aimerait l'être. Mm. En fait, Et le fait que tu es saint lui rappelle au combien est-ce que lui, il ne l'est peut-être pas. Mm. Et donc, il faudrait juste partager cela en fait. C'est ça, parce que oui. c'est possible en fait. Ces personnes-là qui viennent nous dire Oh, tu fais trop le saint, moi j'aimerais leur dire Mais toi aussi tu peux Tu, tu peux l'être de... déjà, ouais. déjà, je ne le fais pas, je le suis déjà. Un pied, un 16, vous êtes saint, j'ai dit vous, vous êtes, êtes saint. Ouais. Voilà, déjà, c'est fait. C'est gratos. <rire> mais ensuite maintenant, comme dirait la Pompille, comme dirait Steven, <rire> mais ensuite maintenant, il faut exhorter les gens à l'être. Vous pouvez l'être aussi. Et que quand quelqu'un dit Ah, tu fais trop le saint, tout ça, tu dis Amen, merci, tu l'as dit déjà, merci beaucoup, merci, mais maintenant sache que euh, je le suis pas parce que je suis meilleur que toi, je le suis parce que j'ai accepté celui qui est meilleur ah, que nous oui. deux, qui s'appelle ah, Jésus, oui, oui, oui. c'est oui. ça en fait, j'ai juste pris une décision, tu peux la prendre aussi, c'est oui, gratuit, ah oui comment on fait, vous voyez ou pas ce que je dis, ça. quoi d'autre que ma priori, hum. quelqu'un d'a priori encore ou pas, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, mmh. mmh. Les chrétiens ils sont très euh, mmh. éloignés de leur famille. Mmh. Souvent J'ai bon, euh, jamais entendu ça, mais à ah, ah ouais même. Moi, ah, moi, moi, <rires> Plusieurs fois. Bon moi je crois que j'ai dû. En gros tu passes plus tu passes plus de temps. Oui mais c'est pas a priori genre qu'on dit sur les chrétiens non. C'est pas connu genre les chrétiens sont comme si. Oh. Ah les chrétiens, oh là là Il y a un truc aussi qui est dit, et c'est pour ça même que de base je voulais me pratiquer l'islam moi à l'époque, lorsque j'étais bah, pas encore né de nouveau, et le christianisme m'intéressait pas. Parce qu'en fait je me disais mais les chrétiens, eux, ils peuvent faire des bêtises, leur dieu là, leur dieu dit rien. Oh, oui. mmh. non, non, non non non non non non ça c'est à cause des chrétiens bizarres qui font des bizarres yeah. et donc on a l'impression que notre dieu à nous, en fait nous. Nous N'avons pas des commandements à respecter si ce n'est celui d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Mais maintenant, aimer Dieu et aimer les autres implique certaines choses. Parce que j'aime Dieu, je ne vais pas en boîte. Parce que j'aime Dieu, je ne me souille pas. Parce que j'aime Dieu, je ne commets pas ça. Donc vous voyez, nous, notre loi, ce n'est pas ne fais pas ça, mais c'est plutôt je t'aime, tu m'aimes. Alors tu ne feras pas ça parce que ça me blesser sinon. Il dit tout simplement que la loi, elle est inscrite dans notre cœur. Elle est inscrite dans notre cœur. C'est dans notre cœur que maintenant, la loi, elle est révélée. C'est par l'amour de Jésus-Christ que maintenant, notre cœur nous-mêmes, il dit non, frère, tu ne doit pas faire ça, oui, oui, ça. c'est en nous, c'est à dire qu'on n'est pas obligé de suivre quelque chose qui est à l'extérieur en disant oh non, mais là c'est par rapport à ce qui est écrit, non, c'est mmh. par rapport à ce qu'il est en toi, la parole mmh. est en toi, mmh. la parole est en toi, et du coup ça va tout simplement te faire naître une conscience qui mmh. va t'amener à ne plus faire les qui choses, qui va t'amener mmh. à faire te... les choses. C'est pas juste euh, on, on suit pas un livre qui dit fait si fait mmh. on suit la parole, mais mmh. on suit pas mmh. un livre qui dit euh, tu n'as pas le droit de mélanger les le ketchup et les pâtes on suit plutôt de loi inscrite dans notre coeur, <Et tu> celle <rire> du my god, nous j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà lu un verset qui vous dit. Euh... Il y a un verset qui parle des musiques mondaines Non. Non. non. Mais est-ce que vous-même, quand vous, vous ah, est bon. quand vous sentez dans votre cœur, vous sentez dans votre cœur, n'est-ce pas C'est non inscrit dans le cœur. Donc, il y a un bon nombre d'a priori, surtout être chrétien, on va, on va, parler, on va terminer sur celui-ci, avant de passer au jeu. Qu'être chrétien, c'est ennuyant quoi que mmh. oh, chrétiens mmh. ils sont là voilà ils se réunissent ils prient my god même mmh. la prière que oui être pr... que prier c'est my god amen non non non non non non non non rien amen non non non amen non non non et euh, Tout à coup, il vend du ciel comme un bruit mmh. de celui de, comme un bruit euh, d'un vent impétueux. Mmh. Il en remplit toute la pièce où nous mmh. étions réunis. Mmh. Des mmh. langues semblables à des langues de mmh. feu vers mmh. se posèrent mmh. sur yes chacun d'entre eux. Et ils se mirent à prier, à parler en d'autres langues selon mmh. ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Yes. Acte yes. 2, 1, 4. C'est ça la prière. C'est ça. Oh, yes. La présence de Dieu. C'est yes. pas juste. mais un... yes. non, oh, papa Dieu ça. Merci pour tes bontés. Alléluia. Oh c'est pas ça, c'est une communion avec Dieu. Alléluia. Père, merci pour ta présence Je sens ta présence. Père, merci parce que je marche dans la santé divine. Père, merci parce que tu as mal sur ma vie. Père, est-ce que vous, vous comprenez c'est ça, non? Ça, c'est la prière. Et la prière, ce n'est pas ennuyant comme on essaie de nous faire croire. Mmh. Quoi, la prière, pas besoin de venir avec, un, avec une longue, longue robe blanche et venir comme ça, avec, euh, avec un crucifix sur le front, ou <rire> Comme ça, va des rétro-satanas. C'est pas ça du tout. <rire> la prière, c'est une communion avec Dieu. Ouais. Lorsqu'on prie, on sent qu'il est là. Mmh. On peut communiquer, communier. Mmh. Ah, j'aime bien communier, parce que communier, c'est la communion. Yeah. C'est quoi une nonia? Oh. Ah, on peut communier avec Dieu On peut communier avec Dieu Communiquer avec mmh, Dieu yes. On peut sentir Quand tu Tu sens que Dieu est là yeah. tu, sens, tu sens que Dieu est là yeah. Tu sens yeah. que Dieu, est là. Yeah. Sens yeah. Que yeah. Dieu yeah. est là Et surtout en fait La prière Moi je sais pas vous Mais c'est mes meilleurs moments de conversation. C'est une meilleure conversation. Il y a la conversation avec les hommes, mais il y a la conversation avec le saint. Il y a des choses que je peux yeah. dire qu'à Dieu yeah. C'est différent C'est-à-dire que tu es là et tu commences à parler et tu sais que quelqu'un est là pour t'écouter. vraiment, yeah. Qui te comprend et comme, qui t'accepte malgré tes erreurs. Yeah. Mal... Yeah. Terrible, Moi... c'est la vie. C'est la vie <rire> J'aimerais juste dire un truc. Quand je prie, je me sens fraîche. <rire> oh. <rire> C'est ça, ça. dit c'est pas, <rire> pas possible. Non mais c'est vrai. Non en mais oui bah ah, mmh. oui. Mmh, et il y a un, une autre a priori et on va terminer sur ça avant de passer au jeu, c'est qu'en fait des fois les gens ont l'impression que on, ah, vous les chrétiens là vous êtes trop saints et justement qu'il faut être trop saint pour venir. Non la oh, ah Mais écoute si vous, vous c est c est vrai saviez vrai moi personnellement si vous saviez l'état dans lequel je suis venu à Christ. Vous savez le jour où j'ai rencontré le Seigneur j'allais à la chicha c'est ah. que j'allais <rire> quelqu'un qui quelqu rigole dans le <rire> j'allais à la chicha rejoindre une amie j'allais au coco le nom de la chasse c'était coco ah, et bah. avant d'aller au coco je prenais le bus j'avais pas de voiture à l'époque j'étais mineur et, et, et, et je passais devant chez mon meilleur ami mm. j'arrive chez j'allais à la chicha guys et j'allais après à la chicha faire des choses bizarres, je dirais pas, parce que voilà, amen, amen, amen, amen, amen. j'allais de faire des 15 choses 15. bizarres. Tu dis De Corinthiens, c'est 17. De Corinthiens, c'est <rire> J'allais à la chicha. Guys, je passe devant chez mon ami, je me dis bah bon, vas-y, je vais y aller, je sais pas pourquoi, mm -hmm. je vais chez lui, il était en train, il, était, il venait de se convertir. Mm -hmm. Et il prie pour, pour moi là-bas, quand il prie pour moi, je vis une expérience spirituelle. Guys, oh, wow. j'étais rempli d'un seul sentiment, c'est d'aller me faire une chicha à de pomme. Est-ce que vous comprenez <rire> <D 'aller> après, <rire> à oh, là, Je vous dis, mais... je vous dis sincèrement, pourquoi il m'a touché là Dieu n'attend pas que vous soyez comme si, Amen. comme ça. Amen. Dieu n'attend pas ça. ça. Dieu n'attend pas ça. Dieu vous dit juste mm. venez comme vous êtes. Mm. Viens mm. comme t'es. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Viens Dieu de Jacob. Tu me lances. Il y a un homme de Dieu dans la Bible qui s'appelait Jacob, ok? Mm. Il y a un homme de Dieu qui, qui s'appelait Jacob. Mm. Et cet homme de Dieu là Jacob, c'était un usurpateur. Mm. C'était un bandit. C'était un voleur, ok? Mm. Même le nom Jacob veut dire usurpateur, si yes. je ne me trompe pas. Et, um, un jour, Dieu va se révéler à lui, et Dieu va changer l'identité de Jacob Et Dieu va maintenant s'appeler, enfin Jacob. Dieu va maintenant ch à changer le nom de Jacob Et Dieu va maintenant changer le nom de Jacob en Israël yes. Et Israël va être le nouveau, nom, le nouveau nom de Jacob Et Israël va dire celui qui marche avec Dieu, celui qui lutte avec Dieu Mais des années plus tard, des, des, des centaines d'années plus tard, Dieu va se révéler à Moïse Et Moïse va dire à Dieu qui tu es Et Moïse, et Dieu va dire à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham Abraham, Abraham c'est quelqu'un qui avait réussi avec Dieu Le Dieu d'Isaac Isaac c'est quelqu'un qui avait réussi avec Dieu Et là il aurait pu dire je suis le Dieu d'Israël parce que Israël, c'est le bon côté de Jacob. Mmh. Mais Dieu va dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de le Jacob. Jacques. Autrement dit, j'assume oh. ton mauvais côté. Mmh. Je reste ton Dieu. Et ce qu'on va vous dire rapidement, c'est que Dieu vous aimez vous, Dieu oui, n'aime pas, oui, pas à côté de toi oui, oui. Dieu t'aime toi, c'est parce qu'il t'aime qu'il va te changer donc oui, n'attendez oui. pas d'être comme ceci, comme cela pour venir à oui, Dieu oui. si tu entends cette émission, c'est parce que Dieu veut que tu sois pleinement ah à lui il n'y a non, pas non, de oui. faute, il n'y a aucun péché qui peut te séparer de lui oui, rien oui. ne peut te séparer de son amour oui, nous oui. tous oui. quand on est venus on était terribles, n'est ce oui. pas oui. Remplis, oui. De fautes, remplis de faute, rempli de... oh là là, quoi l'extraverti, oh. <rire> <rire> <rire> <d 'un> elle <rire> a été extrême, extrêmement... oui, oui non, non, non, non non, non, tu veux ah, partager ce témoignage toi? Lover Ah non, moi j'étais... Oui. Euh, j'étais un lover. Un lover T'as la mission ah <rire> as mis dégradé, <rire> À l'époque où t'avais ah. un dégradé à l'époque. À l'époque, j'ai dégradé parce que... Aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe, a aïe, À l'époque, moi-même j'ai mis une casquette parce que vous connaissez la coupe en dessous, là c'est compliqué. Mais voilà, on était terrible, pourtant on est venu. Et entre temps, on a fait des erreurs. Hein On a fait des erreurs, ça. <rires> je regarde, tu les autres. Tu, tu regardes les autres. Hein Irina. Il des autres quoi je, je, je Tu juges. Non on a fait des erreurs et pourtant il n'a jamais jugé une fois. C'est ça. Il n'a jamais. Ça, bon. My God. Le Seigneur lorsqu'on fait une erreur attend juste une chose. Bon c'est bon allez on passe à autre chose là. Mm. On passe à autre mm. chose. Mm. Allez c'est bon oui. Mais j'ai péché oui c'est oui amen. Allez c'est bon ouais, oui, allez, ça. on passe pas en... à autre chose. Mm. Dieu ne condamne pas du tout. Mm. Dieu ne condamne mm. pas. Dieu n'est pas, de pas de un policier. Dieu Amen. bon voilà un peu les a priori. Mais maintenant j'aimerais plus qu'on puisse vous montrer qu'on peut rigoler. Mm. Et on va maintenant passer à un Let's Game. Ouais. C'est maintenant pour le Let's, let's Game. game. <applaudissements> Guys de retour sur Fresh Let's yeah. Game. Et voilà dans l'émission. Dans les émissions, on est dans, dans l'émission les a priori sur les chrétiens et on va jouer un peu pour vous montrer que être chrétien c'est aussi ça Vous savez euh, euh, autour là du plateau il y a certains là qui ont déjà guéri des, des, des, des, des malades mais pourtant là vous allez voir rigoler parce que c'est ça être chrétien yes. Irina, toi tu es pris pour ta mère qui était sourde elle a été guérie n'est ce pas yes. Toi il y a quelques temps tu as pris pour quelqu'un qui a une béquille elle a été guérie n'est ce pas Amen. Amen. Bon, je sais pas vous, de... je sais pas vous, mais vous aussi, comme toi, tu es leader aujourd'hui d'une trentaine de personnes. Amen. Toi Amen. aussi, non Amen. Voilà donc. Pourtant là, vous allez bien rigoler. Pourquoi Parce qu'on veut vous montrer que être fresh, être chrétien, c'est tout ça, mais c'est également pouvoir rigoler. C'est également pouvoir rigoler. Est-ce qu'on aime oui. beaucoup nous chez, chez notre père spirituel, chez l'apôtre Patrick Singer C'est du... un puissant prédicateur, Amen. un homme qui marche dans Amen. les miracles, dans les, les, les prophéties, dans les exploits incroyables. Mais il sait rigoler, et c'est ça aussi, et je suis convaincu que le Seigneur des fois rigolait. Et, et des fois, quand on est là, comme ça on est chrétien, on est... Non, on est pas dans la vérité En fait, on donne envie à personne de suivre Jésus, en fait. Ce qu'on est en train de dire aux gens, voilà, c'est quoi être chrétien C'est les yeux, les yeux comme ça plissés. C'est faire un vœu de parole. Tu ne parles pas. Tu... Non, c'est pas ça du tout. Être chrétien, c'est sanctifié consacré Mais on peut aussi être cool. Amen. Bon, après des fois, comme dirait un certain prophète, le chrétien trop cool, il coule. Faut faire attention. Bon, on va jouer maintenant. On a acheté des cartes. Bon investir on a acheté des cartes, on va jouer à Thierry tu perds Ouais Comment on dit Comment on dit en anglais You, you love. love, you love, you, you lose You, lose. Lose. you, you lose. lose, Alors je vais distribuer des cartes Je vais distribuer des cartes, 1, 2, 3, ici 1, 2, 3, ici 1, 2, 3, ici 1, 2, 3, ici Ok alors écoutez, attendez avant de les regarder Attendez, je vais distribuer encore des cartes ici Une carte bleue à chacun Okay. Oh, attendez, attendez, je vais distribuer parce qu'il y a des choses écrites là. <rire> ok. <l Kilim Luna> ok. Euh, ok. J'espère que... Donne ça à, à Irina et tiens deux cartes noires seulement. Oh. Alors là alors là alors là alors là alors là alors là alors là alors là alors là. Ok là vous avez des cartes yes. ok. Alors on va jouer à Thuri, tu ris Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que le jeu se passe Dès que vous rigolez, euh, on vous donne un point. Et celui qui a le plus de points a perdu. Ah, ah on oui, on oui, oui, oui, oui. oh, se oh, oh, rigole, oh, non. Est... Je déjà... ce rigole as un point. <rire> en fait, celui qui a le non, se rigole t'as un comment dire C'est pas un point on dit, Un malus. Un malus, oui. un malus. Allez, un malus. Mm. Un gratos. Un malus. <rire> si tu rigoles, t'as un malus. Si tu as, bah celui qui a le plus de malus à la fin a perdu. Alors, quand vous faites ça. Votre, votre blague. Rigoler c'est quoi Rigoler c'est juste... S'il y a un bruit, t'as le droit de... En fait faut okay. qu'il y ait un bruit. Okay. Un bruit de respiration okay. quoi Et tout le yes. monde doit fermer la bouche. Et on doit regarder dans les yeux Arritus. la personne qui fait. Arritus. Alors on va commencer avec... Euh, on va commencer avec Arsène. Arsène tu vas prendre une carte, euh, ton oui, choix, tu vas faire une blague. Ok, on regarde tous Arsène maintenant, on regarde tous Arsène. Vas-y, bien fort. Choisis la blague. Ça peut être une blague bizarre, vas-y. Regardez-le tous, vas-y. Hmm, Attendez, ah, arrête, vas-y. 1, 2, 3, on commence, vas-y. Qu'est-ce qu'un lézard qui joue au foot Lézard Azou <rire> Ok, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Michel Télizé Razou, un célèbre joueur de football. Euh, euh Oui, William, vas-y. <rire> non, non, non, non, non. Tu la fin Oui, ça, c'est la fin. Vas-y. Quel est le bâtiment le plus cool ça Le tour de pisse. D'accord, alors, tu peux jouer la carte noire Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la carte Chanter une chanson avec et tes chips dans la bouche. D'accord, tu as des popcorns là Vas-y, vas-y. Je te laisse chanter une chanson avec ça dans la bouche, vas-y. Bourre bien ta bouche, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, Vas-y, vas-y, mets-en bien. Vas-y, vas-y. Tu peux y aller, Tonya Allez, allez, allez. Ça y va, ça y va. y va, c'est gratos, ça y va. Allez, c'est Nirina qui a C'est bon, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. chante une petite adoration, vas-y, vas-y. Vas-y, C'est Vas-y. Attends, attends, c'est quoi C'est quoi cette adoration pas. Ouais, Oh, ça a, bougé, elle a rigolé? Oh, bah, T'as hein. rigolé? Ok, un malus. merci, tu peux manger. Un malus. Ok, la carte bleue d'Irina. Carte bleue. Euh, raconte ta blague en prenant le ton d'un discours du président. Mais parle-moi fort, parle-moi fort. Raconte ta blague en prenant le discours d'un du vas président. Vas-y, vas vas prends une blague et vas-y. Oh là là. Vas-y, bien fort. Tu sais ce que fait Silver Stallone devant son miroir? <rire> Il se rend beau. Allez, voilà. un malus. <rire> Allez, un malus, un malus sans malus. Vas-y, vas-y William, carte bleue William, carte bleue. On a la fin, vas-y, carte bleue. Raconte ta blague en parlant le plus lentement possible. T'as le droit de faire un accent ou ce que tu veux. Vas-y. Oh non, non. Contrôle les livres dans le monde. Le Macbook. C'est quoi cette blague <rire> qu -ce qu Ok non non non non Arsène la blague même pas bleue vas-y Arsène même pas La bleue Raconte ta blague en ayant de l'eau dans la bouche Allez hop ça boit Allez ça boit vas-y vas-y vas-y Un petit peu un petit peu un petit peu Stop stop calme-toi calme-toi Vas-y ouvre la bouche va. Vas-y raconte ta blague vas-y Bon <rire> quoi Un balus <rire> C'est content C'est quand tu rigoles l'idée. Dommage. Hmm Excuse-moi, tu peux répéter Pourquoi a il n'inculpe pas Deux malus, allez hop là, t'as un trois malus. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. L'articule Vas-y, boit un peu, faut, un peu, boit un peu, boit un peu. Vas-y. Pourquoi ne cours pas le roi dans le Val de Marne crois... Pourquoi n'a-t-on pas trouvé de roi dans le Val de Marne Pourquoi n'a-t-il toujours pas de roi oui. dans le Val de Marne Pourquoi n'a-t-il toujours pas de roi dans le Val de Marne dans le 9-4 Pourquoi on n'a pas roi le <rire> <rire> pas <rires> <T 'es rire> pas Tu as compris Parce qu'on ne tue pas choisi le roi. Le roi. Ah ok C'est une vie le 94. <rire> Allez ah, un malus, tu as deux malus, tu as 3 malus. Non deux parce que tu as rigolé de fonds. Non, c'est qu'on doit être deux. Deux malus, deux malus, un malus. Ok, acquis, acquis tour, allez-y. Ok, c'est quoi J'en une. Yes. J'en ferai une, j'en ferai une, j'en ferai une, j'en ferai une. J'en ferai une, j'en ai trouvé une tout à l'heure. Mais Godmi, il y a des. Ok. Quel est le chien dont l'odeur du p est mortelle? Oh là. <rire> le péquinois. <rire> ok, un malus, trois malus. Oh là là là là là là, là, là. Je collais. Heureusement que je. Connais. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? <rire> zb zb zb. Ne parle parler en langue. Non. Une abeille qui marche à reculons. Non, bah excusez-moi, c'est blague. Hein. Vas-y, vas-y. Vas-y, William. vas Bruce Lee et Jet Lee. L'un sur l'autre, ça donne quoi Des lits superposés. <rire>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 D'accord. Ta, ta tête Bonjour vieille. à la famille de Tonya qui nous regarde, vas-y. <rire> tête, l'eau, danser. C'est pas vrai, c'est pas vrai. <rire> ah oui. Ça fait ça. Oui, vas-y. Bah, du coup, bah, c'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une table, dans une chaise, dans un mur. Ok. Moi, j'ai rigolé. Hein. Moi, ok, ok. Ah. Ah. Oui, moi, bah, je me suis ah. cogné. D'accord, c'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans un mur. Puis dans un. Vous avez pas compris ah, okay, ok, ok. Ok c'est pas gentil et... Euh... <rire> c'est pas... pas gentil. Vas-y, vas-y, Irina. Ouais, elles sont nuls. <coughs> ok. Euh, je connais un mec qu'on appelle Polo. Il s'habille toujours en Polo. Et son sport préféré, c'est le Polo. Tu sais, tu sais ce que c'est, sa voiture Une Polo Non, une Clio 4. <rire> Pardon. <C 'est> <rire> Ouh, ok, ouais. allez. 4, 18 de malus. Allez, allez. Vas-y William, vas-y William. <rire> De 4, sais tu vas pouvoir te décaisser. Sais-tu pourquoi une coccinelle s'arrête de voler Par quoi Je suis quand même prêt à un pot, dis-moi. Parce qu'elle a, qu a des ponts de côté. Parce qu'elle a des ponts de côté Ok, tiens, Arsène, fait cette blague là, frère, la jaune. Ok, non, vas-y, vas-y. Mais dis fais-le bien, vas-y. Un conteneur de noix se vide dans la mer. Oh là là. Que oh. se passe-t-il Je sais pas. pas. C'est la mer noire. <rire> <rire> Allez, pas mon malice, allez allez, allez Allez un malice, qui d'autre va montrer ces blagues <rire> My God. Ok, voulez une biscotte en soirée. En biscothèque. Ok, bon moi j'ai une blague, j'ai une blague, j'ai une blague, j'espère que ça vous fait rire. Euh, j'espère que ça vous fait rire. Hein, peut-être que vous allez pas comprendre, peut-être c'est plus une blague de garçon, mais je suis obligé de la faire. Euh, un jour il y a un cheval euh, euh, qui invite un âne chez lui, son ami Lad. Lan va chez le cheval et euh, et l'âne dit, okay, ok, on va faire parler l'élimination. nation, celui qui est le premier à rigoler a perdu, ok. Enfin, mais tout ça bouge, regardez-moi tous, j'aime bien regardé, ok Même vous, public, même vous, rejouez. Euh, en fait, un jour, il y a un, un âne qui va chez un cheval, ok, Tonya il y a a qui va mmh. chez le cheval. L'âne va chez le cheval et euh, mmh. et quand l'âne va chez le cheval, le cheval lui regarde, il montre, tu vois la coupe là-bas Ça C'est ma coupe que j'ai gagnée en 86. J'étais plus vite que Rapido, tout ça, j'ai vraiment j'allais vite, j'allais vite, j'étais vraiment voilà, j'étais mmh. vraiment rapide. Et euh, il dit, tu vois cette coupe là, ce tableau là C'est moi quand j'ai gagné euh, la coupe des Essonne en, en 92. Mmh. Tu vois là euh, cette, cette coupe là Voilà, parce que je suis un cheval de compétition. Et l'âne est là, waouh waouh, mais là bah, c'est un âne quoi, donc lui bah, il est un peu pourri, mmh. vous comprenez et euh, le cheval dit, bon moi je t'ai montré un peu là où j'habitais Mais demain on va venir chez toi, je vais voir un peu si ça comment chez toi Et tes coupes, ce que t'as gagné quoi Et donc l'âne dit, ok, pas problème, viens chez moi demain L'âne il rentre chez lui et l'âne il, il est embarrassé Parce que l'âne euh, <rire> Parce que l'âne euh, <rire> Parce que l'âne c'est un polar, c'est un âne Donc euh, l'âne il, il rentre à la maison Et il se dit, my god, qu'est-ce que je vais pouvoir montrer au cheval Chez moi c'est moche, qu'est-ce que je vais pouvoir montrer Et l'âne il va dans une brocante Quand il va dans une brocante, il trouve un tableau il achète le tableau et il rentre chez lui. Cadet, dans cette. Il rentre chez lui et il le met au-dessus de sa cheminée. Le lendemain, le cheval vient et le cheval lui dit :« Oui, euh, c'est quoi là, ce tableau qui est au-dessus de la cheminée C'est quoi ce zèbre là ?» Et là, l'homme lui dit ça. Ah ça, c'est moi quand je vois la Juventus. <rire> <rire> merci, merci les garçons qui ont. compris. Vous avez pas compris T'as compris tout <rire> <rire> Cameron de que le soeur te bénisse c'est toi qui as raison frère. Merci. Euh, moi aussi je suis Vous avez compris Non. T'as compris Oui. En fait, en fait la Juventus, ils ont un maillot rayé blanc. Et ah, ouais. Donc c'est.. En ah, base ah. on a cru qu'il fallait Jelly Belly, mais. Ouais. Moi <rire> j'ai ouais, ouais. une blague, moi j'ai une blague. Franchement, attends, moi t'as une blague Attends, mais avant de dire ça, excuse-moi, mais attends, Irina, excusez-moi, parce que. C'est pour moi le pire jeu de l'histoire, c'est pas drôle du tout! Combien ça a coûté? 30 euros. 30? Non! Oh ouais? C'est pour de vrai. c'est une blague. Non, <rire> Seigneur! Par contre, on peut se faire 41, forcément! C'est les arthuries, <gros. gros. rire> vas-y, vas-y, vas-y, Yassine, rapidement! Euh. Est-ce qu'une poule peut parler anglais? Non. Yes, chicken! <rire> <rire> ok, alors. Alors après, c'est Let's Game très très gênant. <rire> euh. <rire> Dites-vous si vous avez été gêné dans les commentaires. <rire> <rire> Il y a l'Instagram de Fresh qui s'affiche maintenant. Allez nous fouler. On est des vrais chrétiens. On est vraiment, vraiment, vraiment Amen. cool. Et, euh, et voilà, c'est super. Sur ce, on va se laisser. Que le sang vous bénisse. Amen. Soyez cool. Pas trop cool pour pas couler non plus. Amen. Mais voilà, soyez fresh. Et, euh, et voilà, kiffez votre vie chrétienne. Yes. Et voilà, sachez que les a priori qu'on a souvent sont, sont faux. Parce qu'être chrétien, c'est vraiment super. Amen. Que le sang vous bénisse. On est ensemble, guys. God bless. Stay fresh.